comment se connecter à FreeSchool pour télécharger les manuels et fiches en PDF pour les élèves équipés d'ordinateurs. Tout d'abord, il faut aller sur le site de FreeSchool. Choisir le cycle concerné, si je suis en 5H cycle 2. Puis se connecter à l'aide de son adresse StudentFR ici. On arrive sur la page du cycle 2, on retrouve tous les manuels officiels euh, qui sont consultables uniquement en rouge. Il faut aller sur les paquets violets qui vont nous permettre de les télécharger. Je choisis l'année concernée. Et enfin, la discipline dont je souhaite télécharger les documents. Et ensuite, il faut cliquer sur le lien qui se trouve en bas. Le téléchargement se fait et une fois le téléchargement terminé, on retrouve généralement dans le dossier téléchargement les documents que l'on a téléchargés. Il suffit ensuite de déplacer les manuels dans le dossier de travail habituel de l'élève pour pouvoir les annoter et les partager avec les enseignants.